Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis particulièrement honorée en ma qualité de présidente de l'APEC d'être aujourd'hui au Forum économique breton pour ce moment historique et très sonalais de signature d'une convention de partenariat entre l'APEC et l'Université de Rennes 1. Euh, effectivement, euh, l'APEC, euh, qui est l'association pour l'emploi des cadres, est très attachée à faire euh, connaître auprès de ses euh, euh, futurs salariés euh, ses différentes missions, parce que l'APEC est véritablement l'accompagnant privilégié des cadres tout au long de la carrière. Ça commence dès la formation initiale et ça se poursuit jusqu'au départ en retraite. Et euh, les étudiants qui sortent des formations de l'Université de Rennes 1 qui sont hautement qualitatives, euh, nous permettent finalement d'avoir de, euh, des cadres qui, tout au long de leur vie, vont poursuivre euh, l'acquisition de leurs connaissances et vont pouvoir euh, gérer leur carrière au mieux en étant accompagnés par euh, l'APEC. Je rappelle que l'APEC est d'ailleurs CEP et donc euh, a ce privilège de pouvoir euh, conseiller et orienter les cadres de tous les secteurs d'activité et de tous les métiers. J'ai la chance d'être présente avec notre délégué régional qui est Olivier Filat et l'un de ses collaborateurs. Olivier Mora, pardon, excusez-moi. Et de son collaborateur, je vais trop vite, François Filatre, que tout le monde connaît désormais en Bretagne. Et donc, je suis David Alice, président de l'Université de Rennes. Et très honoré aussi d'être aux côtés de la présidente de l'APEC, notre amie Marie-Laure Collet. Je suis moi-même avec la vice-présidente en charge des partenariats, Sophie Langouette-Prigent, notre vice-présidente euh, insertion entrepreneuriat, euh, Laure Quatrebeux, ainsi que notre directrice de service d'orientation. En fait, nous travaillons depuis des années avec l'APEC, l'Université de Rennes 1 est le premier pourvoyeur de cadres en Bretagne. Euh, C'est historique, cette relation avec l'entreprise, elle fait partie de notre ADN. Mais Nous avons souhaité, avec Marie-Laure, aller plus loin, plus fort, ensemble et le faire avec les entreprises et c'est pour ça que quand Marie-Laure m'a proposé que nous signions dans l'écosystème nous avons d'emblée dit, dit oui et nous serons présents et, et quelques mots pour l'université nous avons la chance d'avoir quatre IUT en Bretagne Saint-Malo dont je salue le directeur qui est sur ses terres Lagnon, Saint-Brieuc, Rennes nous avons deux écoles d'ingénieurs à l'Agnon, à Rennes. Nous avons les UFR de sciences, de technologies, de santé, de droit, économie, gestion. Fêtez cette signature avec aussi le FEB. Je voulais vous indiquer que nous sommes engagés dans un mouvement profond de transformation autour des grandes transitions. On pense qu'il y a des nouveaux métiers. Nous sommes sur la cybersécurité, sur l'IA, euh, sur l'électronique, sur la santé numérique, sur le droit du numérique, de l'environnement, sur les objectifs de développement durable. Et par rapport à tous ces nouveaux métiers, toutes ces nouvelles actions, eh bien nous avons choisi de conforter le partenariat avec la pec pour conforter l'insertion professionnelle, l'orientation, le lien avec les entreprises. Et donc, si je suis là, c'est parce qu'on a souhaité mettre aussi l'humain au cœur. Nous avons notre service d'orientation d'insertion qui travaille avec la pec nous avons la Fondation Rennes nous avons aussi Pépite et... Au-delà de Rennes 1, et je remercie la présence de l'APEC, je crois que c'était cette volonté d'ouvrir aux universités, aux grandes écoles, et nous sommes très fiers aujourd'hui, euh, pour ce midi, d'être ici avec vous. Voilà, donc c'est pour moi une fierté. Et puis pour ceux qui me connaissent, j'avais déjà signé une convention avec l'APEC il y a des années, quand je m'occupais de l'orientation de l'insertion, et j'ai pour moi l'impression d'une nouvelle étape pour aller plus loin et plus fort. Merci à vous. Donc... Merci David, et c'est un grand honneur pour nous. Alors ici... Je profite pour dire que Marie-Laure fait partie de notre réseau d'alumni avec président de région, chef d'entreprise, je pense à Louis Le Duf, je pense pour notre ami pour les chaussures aussi, vous fait savez, sec. et puis à fougère en fait, Jacques Royer qui a fait sa thèse. Et je crois que c'est l'occasion aussi de mettre en avant notre réseau d'alumni et je sais qu'avec l'APEC, on pourra aussi mobiliser tous nos acteurs, tous nos alumnis pour préparer l'insertion et les formations de demain. Voilà, et puis je peux rajouter que les, les compétences acquises à l'université euh, sont diverses et permettent des opportunités de carrière formidables. Je suis moi-même euh, diplômée de l'université de Rennes 2, dans un premier temps, puis de l'université de Rennes 1 par le biais de l'IGR. Et voyez, on peut être universitaire et faire une carrière de chef d'entreprise et de mandataire à la fois euh, du MEDEF et de l'APEC que je représente aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est euh, pour dire que depuis très longtemps, l'université travaille euh, à faire foisonner euh, les compétences dans notre territoire et bien au-delà. Merci David. Merci Sophie. Merci Laure.